Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, connectez-vous. Connectez-vous et vous partagez ma vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez un problème. Pardon Votre Hello? bataille est réelle. Et je veux vraiment que vous puissiez vous en rendre compte. Ok? Beaucoup d'entre vous, avant que vous ne tombiez sur ma page, vous vous sentiez toujours opprimé par les gens. Et à la plupart du temps, vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Ok. Je veux qu'après avoir écouté ma vidéo aujourd'hui, tu comprennes ta position, ta puissance. Mmh? Et surtout que tu comprennes euh, tes âmes. Beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés. Vous savez que majoritairement, sur cette page, je parle aux choisis. Et vous êtes appelés mais vous vous, c'est comme si vous ne vous rendez pas compte ou bien vous avez oublié qu'il y aura l'adversité qui va venir. Donc, il y a les gens qui, sont, qui ont vu vos dons avant vous. Il y a les gens qui ont vu ce que vous pouvez faire avant vous. Hmm? Il y a les gens que quand tu avais 5 ans, même quand ta mère était enceinte de toi, ils ont vu, ah là, là ça veut dire que... Oui, ils sont partis demander. On leur a dit que là, là, là, ta soeur va accoucher une fille qui sera très puissante. Ça tombe sur toi. Maintenant, quand tu nais, toi, bonjour. Et les choisis ont toujours un bon cœur. Vous ne savez pas que c'est votre cœur qui vous protège. C'est pour ça que vous avez dit que tu ne peux pas me suivre, tu détestes quelqu'un. Si tu me suis, tu n'as pas le droit de détester quelqu'un. Parce que c'est l'amour qui est dans ton cœur là, qui est ta force, c'est ça qui est ta puissance. Si vous venez d'arriver, bonjour, mettez-moi le bonjour ici, là. Et vous me dites comment vous allez. On va des soins de ça comme ça. Bonjour, bonjour. Vous ne m'avez pas salué. Donc, tu nais, voilà, tu as 2, 3, 5 ans, 8 ans. Tu as ton oncle qui te dépasse de 20 ans. Hein? Hum? Il y a même les familles que vous avez, les grands frères qui vous dépassent de 15 ans. Ton grand frère, il va dans des, des, des, des, des, on va dire dans des cercles bizarres. Là-bas, on commence à lui parler des membres de sa famille. Et comme toi, tu as la lumière sur toi, on lui demande de donner la personne qui a le plus de lumière dans la famille. Et c'est toi qu'on pointe. Bonjour, Pasi. Moi, il va bien. Je vous ai dit de me dire comment vous, vous allez Celui qui ne va pas bien, je vois comment tout le monde va bien. Vous avez peur de dire que vous n'allez pas bien Pourquoi vous grondez <rire> euh, C'est bien ça. Quand tu dis je vais bien, c'est prophétique. Même si tu ne vas pas bien, tu dis que je vais bien. Ton corps va s'aligner. Donc je vois quelqu'un que tu as avec la lumière que tu as. Ces gens-là ont demandé qu'on commence par toi. Mais comme ta lumière vient avec la protection. Écrivez ici, ma lumière vient avec la protection. Écrivez. Écrivez, ma lumière vient avec la protection. Je vais très bien, la reine Hérissia. Je vais bien. Voilà. ta lumière vient avec la protection ce qui fait qu'ils ont essayé de t'atteindre plusieurs fois écoutez, hein, si vous savez le nombre de fois où on a essayé de vous mettre à terre parce que votre protection ne vient pas seulement de vous vous avez des ancêtres qui sont avec vous vous avez des anges gardiens qui sont avec vous vous avez vos âmes, sœurs même qui sont avec vous. Bonjour. Et ces personnes-là ont toujours vu. Comment ça se fait qu'à deux ans, on essaie de tuer l'enfant si ce n'est pas passé? Comment ça se fait qu'à... Vous savez que Jésus, hein, Jésus s'est laissé tuer quand il voulait. Les gens n'ont pas tué Jésus parce qu'ils avaient prévu et que ça a marché. Donc, les choisis, hein, si on, même si on t'atteint, même si on tue ton enfant, on tue ton mari, sache que c'est parce que le temps de ça était arrivé. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. C'est pour ça que la Bible dit que dans toutes choses, dites merci au Seigneur. Et demander toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes à travers ceci? Sinon, tu vas te sentir faible. Ah, Car ils sont tellement forts, si bien que, ah, ils ont tué mon mari. Ah, ils m'ont bloqué. Le cinquième permis que je n'ai pas composé ne marche pas. Non. Le cinquième permis de conduire je veut faire ne marche pas. Demandez toujours à Dieu Seigneur, donne-moi la grâce Pour que je comprenne là où je suis Pour que je comprenne ce que tu veux m'enseigner Ceux qui sont en train de m'écouter, j'active votre protection Fermez les yeux Imaginez une lumière très forte Imaginez que votre cœur est comme un soleil. Maintenant, on va étendre le, le, le, le, le degré de radiation de ce soleil. Tu l'étends d'abord autour de toi. Ça te couvre. Donc, tu mets un cercle de lumière autour de toi. Après, maintenant, tu vois ce soleil, la radiation augmente. Ça prend un kilomètre. Et vous voyez vraiment un soleil. Le soleil là qui t'en. dans ça te couvre en haut. Ça te couvre même en bas. Après, tu étends le soleil, là, ça prend toute ta ville. Après, tu étends ça, ça prend tout le pays. <coughs> Vois le soleil s'étendre. Ton rayon d'action s'étend. Après, tu étends, ça touche même les autres continents. Mon message pour toi ce matin, c'est qu'on ne peut pas te faire du mal. Sans briser d'abord ta protection. Et ta protection vient de ta confiance. Ces personnes-là ont vu depuis, mais on n'arrive pas à tuer la physique. On n'arrive pas à la stopper. Certains d'entre vous, vous êtes, vous êtes, vous êtes conscients qu'on vous a bloqué peut-être pendant certaines années. Je me rappelle particulièrement une dame, en, une, une dame en particulier. Un jour, elle arrive. Je commence à travailler sur elle. Et là, elle commence à manifester. Donc, sa tante... Qui la bloquait, commence à parler. Ouais, c'est moi. Elle donne son nom. Bon. Je suis telle, elle dit son nom. Après, elle dit, ah, celle-ci-là, on la bloque n'importe comment. Elle n'abandonne pas. Elle est dans les veillées de prière. Elle est dans les jeunes. Elle, elle, elle, on l'a même empêché de venir ici chez toi. On l'a empêché de venir ici chez toi. Vous suivez, non s'il y a quelque chose que j'ai pris de ça, quand j'ai souvent des démons qui se manifestent, j'aime bien souvent qu'ils me disent comment est-ce qu'on les empêche d'avoir accès. Ils me disent que ce qui empêche qu'ils qui ne détruisent la femme, c'est qu'elle prie beaucoup. Et aussi qu'elle n'abandonne pas. On la met à terre 50 fois, elle se lève 50 fois, ça les énerve. Et il y en a parmi vous que vous vous regardez comme ça, la maman, quand on te voit la beauté de ça. Tu es belle comme une sirène. Tu es belle comme... Une... Maman Mia, oui, tu es belle comme moi, toi que <rire> je suis belle là tu vois non, mm -hmm. n'ayez pas peur d'être belle, n'ayez hein? pas vous peur, n'ayez pas peur d'être belle, pardon, écrivez cela que je n'ai pas peur d'être belle, il y a que le roi Hevé qui va dire, je n'ai pas peur d'être beau. Bon. faut qu'on te drague encore bien le roi Evé. Et quand on te regarde, on dit que mamie. avec ta beauté, si tu es censé être, tu es censé avoir, tu es censé, parce que les agents de lumière, les agents de lumière sont belles et beaux. C'est plus fort que nous. Et c'est une aura même. D'abord, c'est l'aura. C'est l'aura. Et après, maintenant, il y a ton cœur, le bon cœur que tu as là. C'est ça qui émane une énergie quand les gens te regardent comme ça. là. Ceux qui m'ont déjà vu, vous pensez que quand vous me regardez, ce n'est pas seulement parce que je suis... Donc, même la peau, la, ma peau est belle parce que mon cœur, d'abord, lui-même, est très beau. C'est comme si tu avais changé de salaire. <rire> ça veut dire que tu avais vraiment fait bien fait le travail. La lumière que vous venez d'activer, là, vous allez voir que ça, c'est votre protection. Avant de partir, dormir souvent. Ou bien quand tu, le matin avant de sortir, tu actives ça. Et si tu as un mauvais cœur, ne te dérange pas, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que l'autre jour, quand j'étais à Yaoundé, le soir, quand j'ai enseigné, j'ai beaucoup enseigné sur la vérité. Parce que généralement, quand on se retrouve dans un monde où les gens veulent nous faire du mal, j'ai bien mis le mot mal. Nous, les agents de lumière, si on ne fait pas attention, on va se retrouver en train de jouer le jeu. On ne joue pas sur le même terrain. On n'est pas dans le même terrain d'action. C'est un peu comme si le chien vient il va attaquer le lion. Le lion va dire que, hey, que, il va te regarder on sera. Tu es le chien. Je suis le lion. On ne peut on va se mettre sur quel terrain pour jouer Avec quelles règles du jeu Qui sera l'arbitre, Qui sera le katika hum C'est un match qui n'a pas lieu. Imaginons lion qui commence à dire que voilà, hey, je m'échauffe pour aller me battre contre le chien. On va le regarder comme ça. Chien. C'est chien-là que tu ne peux pas te chauffer pour lui. Hum C'est chien-là que tu te pour lui. Le Seigneur me montre une analogie. Les gens ont peur, on passe à côté du chien, on prend le caillou. Dès qu'on soulève le caillou comme ça, le chien fuit. Les gens ont peur de s'approcher même du lion. Même s'approcher de toi. Vous devez commencer à réaliser qui vous êtes. Vous devez commencer à comprendre votre pouvoir. Commencez à comprendre qui vous êtes. Quand parle comme ça, sans comment mon pouvoir, moi-même, est en train de s'activer. Imagine un chien arrive en ville, on passe comme ça là, la voiture va même le cogner. Imagine le lion arrive en ville, imagine un peu l'image d'un lion qui arrive en, au centre-ville. Tout le monde va fuir. Donc tu penses que le lion là, il va arriver en ville, on va le fuir, il va voir le chien il va fuir. vous êtes trop battu avec les chiens. Vous êtes trop battu avec des gens qu'ils ont besoin d'assistance d'une autre personne. Alors que vous, votre pouvoir est là. Je dis bien les choisis. Votre beauté, vous ne pouvez rien faire. Vous, tu ne peux qu'être beau. Si tu es un homme, on dit que tu ne peux qu'être beau. Si tu es une femme, tu ne peux qu'être belle. C'est pour ça que quand vous me dites que vous n'avez pas eu de manger le chocolat depuis 4 ans, la je wanda sur vous. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Tu arrives quelque part comme ça, ton charisme même d'abord. Ton charisme, on dit que, hey, l'homme-là c'est qui? C'est qui comme ça? Tu arrives, tu dis que je suis le roi Hervé. On dit qu'ah, il, il se prend pour qui? Je suis le roi Hervé. C'est quoi? Dans la vie de tous les jours tu connais combien de personnes qui se nomment roi et reine? Hmm? Jésus est le roi des rois. Il n'est pas le roi des chiens. Vous devez arriver à un niveau où, même dans votre sommeil, même dans le sommeil, que quand tu attaques, tu le tapes correctement. Et ça vient d'abord de la tête. L'image que tu as de toi. Parce que vous pouvez. Il y a un dicton qui dit que les, les, les animaux marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Vous êtes là, vous marchez comme ça, là, même les poussins, les poules, les coqs. Tu vois les bœufs qui marchent ensemble, ils brodent le l'herbe ensemble. Le jour pour on marcher pour les vendre, on ne va pas les vendre au même prix. On ne va pas dire que tous les 50 bœufs, chacun vaut tel nombre. Non, non, non, non. Donc, imagine alors un bœuf qui est élégant. Quand on donnait la, la, les herbes, il mangeait toujours bien. Quand on mettait le sport, il faisait bien le sport. Ses fesses sont bien dodues comme ça là. Il a les cuisses. Il a les cuisses d'audio comme ça là. Oui. Et sa peau est luisante. Ces poils-là, ça glisse. Quand tu es au soleil comme ça, là. il prenait bien sa vitamine E et sa vitamine D. Donc, il reste comme ça. Là, tu, tu vois, le, le soleil frappait toujours sur lui. Quand il mangeait, il mangeait bien les herbes. Ce qui fait que ses dents sont blanches. Quand il fait comme ça, ses dents sont blanches. <rire> si on pas pour vendre le bœuf là, hein, et qu'on va le vendre au même prix qu'un autre bœuf qui crânait, ah, on dit manger, il ne mange pas. On dit va prier, il ne prie pas. Hum? Faites des offrandes, il ne fait pas. On donne la nourriture Dieu crâne avant de partir manger. On les met sur les herbis de couche d'or. Il ne peut pas les vendre au même prix. Maintenant, vous devez comprendre que un agent de lumière, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Et je vous ai dit une fois dans un direct que je ne peux pas m'excuser d'être aimé par Dieu. Dieu m'aime. Et je vous crois que vous avez expliqué... Tu dois connaître qui tu es. Je vous ai même dit aussi qu'une fois, un parent peut avoir ses enfants. Tu peux avoir cinq enfants. Hein? Tu, as, tu sais qu'il y a un enfant là, que quand il se réveille le matin, avant d'aller jouer, il vient d'abord dans la chambre, que bonjour maman, maman tu as bien dormi. Il vient se coucher un peu sur toi comme ça là, il te fait un bisou. Mouah. Après il se lève, il part, il joue. Après quand il finit, il joue une heure de temps comme ça là, il vient il chercher maman, il vient maman. Et quand tu parles à cet enfant là, l'enfant t'écoute. Tu dis, ne touche pas ça. Tu reviens, tout le monde a touché. Il n'a pas touché. A ton avis, ton cœur sur l'enfant là sera comment Tu vas les mener, non Hein Dieu a les favoris. Hein Dieu responsable dire que non, Jocelyne ne l'a touché pas. Que ne touchez pas Jocelyne. Dieu a les favoris. Et quand il reste comme ça, là, il a toujours son œil sur toi. Mais le problème, c'est que quand vous partez à l'église, vous partez dans vos églises là, vous avez d'abord des personnes qui ne connaissent pas qui elles sont. Vous avez des personnes qui ne connaissent pas comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Et ces personnes-là vont maintenant vous faire douter. Que non, comment est-ce que tu es sûr que c'est toi? Comment est-ce que tu es sûr que euh, euh, euh, Dieu t'a appelé à faire telle chose? Du coup, tu restes, tu fonctionnes avec leur, leur, leur, leur pensées à eux. Tu fonctionnes avec leur façon de fonctionner. Et tu ne crois pas en toi. Faites, faites très attention aux gens que vous écoutez. Parfois, vous m'écoutez, vous ne m'écoutez pas tant. Quand vous avez cinq autres personnes en ligne là que vous écoutez. Je ne vous empêche pas d'aller écouter les autres pasteurs. Moi, ce que je vous dis, c'est que faites attention aux gens que vous écoutez. Alors, tu peux écouter quelqu'un qui te donne les fausses images de toi. Tu sais ce que ça va faire tu, ne, tu vas être embrouillé. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous me suivez, mais après, vous n'avez pas de résultat. me rappelle une fois, j'ai une, une là. Elle, était dans le, on était dans le, elle est dans mon groupe de prière. J'ai eu à faire peut-être deux, trois travaux sur elle. Je reste. Elle avance, après recule. Elle avance, après elle te dit, oh, je, je, je, je me suis en train de coucher avec telle personne. Oh, je dis, mais ma chérie... J écoute tout ce que j'ai dit tu fais les prières je moi même j'ai travaillé sur toi il y a deux fois comment est-ce que tu n'avances pas une énième fois en huit neuf mois tu viens encore me dire qu'il y a telle personne un gars qui me dérange oh je ne peux pas résister je ne sais pas que j'ai dit mais après elle me met l'ouvre sa bouche elle me dit que bon voilà il y a eu telle autre personne qui travaille sur moi et la personne a dit que... J'ai dit que ma chérie, voilà ce qui t'embrouille. Je lui ai dit, cache, que je te libère de ma part. Moi, je, je me désengage de toi. Je me désengage. Va, cette personne travaille totalement sur toi. Écoute totalement ce que la personne dit. Mais sois concentré sur un chemin. Je lui ai dit que je ne doute pas du travail que je fais sur vous. Il suffit que je prenne ton, je prends ton, ta photo seulement et je touche, je ne parle même pas. Je touche seulement. Je sais ce qui va se passer. Dans la nuit, tu vas me voir, tu vas vivre voir les choses qui vont se passer. Comment ça se fait qu'il fait tel, tel travail sur toi, tel travail sur toi? Ah oui, c'est parce que uh -huh, tu causais avec une autre personne. Choisissez vos personnes, concentrez-vous sur une personne. Je ne suis pas la seule personne qui fait ce que je fais. Et vous savez que je suis d'ailleurs très occupée. Je ne travaille pas tous les jours. Donc, et je ne veux pas vous mentir, je ressens ça. Hein. Il y en a que quand vous, êtes en, quand vous venez à moi, votre esprit se connecte à moi. Et c'est dans les deux sens. J'ai une de mes filles, là, elle est là, à Bafoussam. La fille a un cœur tellement pu qu'elle. Il y a aussi une autre là au Gabon. Depuis le premier jour que j'ai commencé, que je me suis connectée, pas que même j'ai commencé à travailler sur elle, que me, elle s'est connectée à moi. Il y a des messages que Dieu me donne en passant par la fille. Là. Je vous assure tellement son cœur est pur. C'est aussi parce que quand vous venez, je parle comme ça, vous, en m'écoutant d'abord, il y a la méchanceté sur ça, il y a la jalousie, il y a ceci. Après tu dis, ah, elle m'énerve. Quand elle commence à dire que mets la vérité dans tes choses, comme tu as 50 mensonges que tu as dit, tu ne peux pas rectifier là, dans ton cœur tu commences à dire que je ne l'assume même plus. Tu quittes ma page, tu pars. Tu dis que oh, ça va, tu follow ma page, ma page. Tu es en train de t'embrouiller toi-même. Tu me suis. Je suis en train de à quelqu'un. Que, il y en a pas mis où vous venez souvent, me dites oui, oui, ma reine, de vrai, à un moment, j'avais arrêté de te suivre. J'ai dit que, mamie, si tu avais arrêté, que ce soit une autre personne, peut-être, va ailleurs, mais soigne-toi. Discipline-toi. Il y a une autre. Elle, à hein. chaque fois, si elle lui fait un lavage à distance, si elle lui fait n'importe quoi, si elle prend un kit elle commence à utiliser, elle va voir, dans la nuit, on va lui montrer comment moi je viens faire un truc sur elle. Et je vais vous dire que toi aussi, c'est parce que ton cœur est pur. La pureté de cœur, c'est une âme très puissante dans le spirituel. Vous me suivez. L'une des plus grandes armes et beaucoup d'entre vous, vous avez laissé que les gens méchants salissent votre cœur. Écrivez, j'ai un cœur pur. J'ai un cœur pur. c'est ma lumière là sur ma tête. This is my crown chakra. Ça c'est mon chakra couronne là. Regardez comment ça brille. Ça c'est pas du hasard. Vous voyez ça. J'ai un cœur pur. Le cœur pur est une âme qui fait le back to sender. C'est une âme qui fait que je suis arrivé à un niveau où j'ai décidé que je vais croire ce que la Bible dit. Que, Seigneur, je vais croire. Ce que tu as mis dans la parole là, je vais croire. Et ta croyance active. Parce que quand Jésus partait quelque part, il disait toujours, quand quelqu'un vient à lui. Soit elle va dire où est ta foi, soit elle va dire ta foi t'a sauvé. Il va dire va en paix ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Tu m'as vu, tu as écouté, tu as cru. Une femme a fait un témoignage jour, Je vous envoie dans le groupe de, des rois. Elle dit qu'en un an qu'elle me suit, elle avait la clinique. Elle a une clinique. En un an, elle a acheté la voiture. Elle a si vous avez lu le témoignage, là, dites un peu ça ci Je crois que j'ai oublié tous les détails de son témoignage. C'est qu'elle a acheté la voiture. Elle a encore acheté quoi, là-haut? Si vous avez parlé d'un témoignage une fois où elle voulait la starlette, la fille qui disait qu'elle voulait la starlette, après, en mettant ses, ses requêtes de prière, quand elle payait sa dîme, elle est que, Seigneur, rien que je sais, elle a dit qu'il faut qu'on cherche euh, plutôt les grosses voitures. Elle demande, elle paye sa dîme. Le jour-là, elle arrive, la semaine-là, elle arrive chez un de ses patients. En passant, elle voit une voiture dans la cour. On a écrit sur à vendre. Et c'est dans la barrière du monsieur. Elle demande un peu, monsieur, tu veux la voiture ici si? Il dit oui, oui, oui. Ah, ça te plaît Elle dit oui. Ça vient des États-Unis. Ça venait des États-Unis. Et le monsieur dit que d'accord, si tu veux, il n'y a pas de problème, tu prends. Il lui, donne, il lui a donné ça à où oh, c'était, 3 millions. Les voitures qu'on vend à 5 millions, 6 millions. Et après, lui dit que tu perds un petit, petit, petit morceau. Pour la faveur. Elle dit que je suis entré chez mon patient à pied. Je suis sorti avec la voiture. Donc, le père, on s'est la sorti la clé une fois. Il a dit que prends-tu pas avec. Voilà. Elle a acheté un institut. Anne, tu es bien connectée. Je me rappelle très bien. La période où elle a acheté la voiture, la même semaine, elle m'a dit qu'il y a un ami qui lui dit que voilà, je veux, je veux que mon institut là, je sens que c'est toi qui vas bien gérer ça. Et je suis sûr que c'est toi qui vas bien gérer. Après, il doit donner un prix dérisoire. Genre, tu, il a investi peut-être 6 millions ou bien 7 millions sur le truc et il lui a demandé de payer peut-être 1 million, un truc comme ça. Ouais, c'est comme ça qu'elle se retrouve avec l'institut. Voilà, merci beaucoup, Anne. J'aime les gens qui sont concentrés comme ça là. Tu es concentré comme le lait. <rire> Ça me plaît, je te bénis, Anne. Tu as suivi. Tu t'envoie de la lumière. Et là, il disait elle disait qu'elle veut agrandir sa clinique. Un jour, elle est restée encore. La fille a beaucoup de témoignages. Les gens qui me suivent là, que dans votre cas, vous me suivez. Je sais que vous avez des témoignages. Elle restait me dire un jour qu'elle a empayé en sa dîme. Elle avait dit que. Euh, parce que je lui avais dit que la période-là, qu'il faut être spécifique quand vous payez la dîme. Donc, elle a dit qu'en payant la dîme, où la dîme, c'était 50 000 euros, elle a dit que Seigneur, je multiplie cette dîme. Ou que quoi là-haut, quoi là Donc, la semaine-là, il y a quelqu'un qui est venu leur faire cadeau de certains packs de tests, des kits de, de, de tests. De kit de test. Peut-être des tests de palus bien des tests de quoi là, je ne sais pas. En tout cas, les kits de tests. Elle dit qu'un kit, elle vend ça à. Un kit, c'est 1000 francs, je pense. En tout cas, il a donné l'équivalent de 500 000 de kits de test. Et quand elle s'aimait sa dîme, elle avait dit qu'elle voulait que Dieu multiplie sa dîme par 10. Donc, elle dit que Dieu n'a pas donné le cash, mais il a donné l'équivalent de 500 000 francs. Payer 2 millions, mais qu'elle peut donner 1 million et le reste un peu, un peu. Ok vous savez que il y a tellement de, de, de, a tellement de, de, de, de témoignages que parfois j'oublie les montants. J'aime l'affaire d'un la peu, un peu là. Ça veut dire que le jour où tu sens, où tu sens ton corps sur ça, tu pas payer. Il n'y a pas la pression. Et je vous déclare ici que toute personne à qui on t'a dit viens payer un peu, un peu. Je déclare que tu vas payer ça. Tu vas rembourser ton crédit. Je vais diviser le temps là par 5. Tu vas payer ça avec le 1 cinquième du temps. C'est-à-dire, si tu allais faire peut-être 10 mois pour payer, tu vas payer ton crédit en, en deux mois. Donc, je divise cette somme par euh, ce temps par euh, 5 et je déclare qu'au lieu de faire 10 mois, tu vas payer ça en... Moi-même, je reçois ma propre prophétie. Tu vas payer ça... En, <rire> oh Seigneur, c'est secret. Tu vas payer ça en deux mois au nom de Jésus. Recevez. J'ouvre sur vous. Je déclare que les montants qu'il y avait dans votre tête que avant tu disais que ah un million c'est beaucoup un million je déclare que dans ce mois de mai ton OM va voir les montants que tu n'as jamais touché avec ta main que tu n'as jamais vu au nom de Jésus il mm, mm, y a l'énergie de l'argent mm, l'argent arrive l'argent cabo sort. cabo sort. je vous dis l'argent arrive oh là là là là. oh my god oh my god quelqu'un t'a pris l'argent l'année passée ne t'a pas remboursé Dieu me dit de te dire de ne plus ne, ne, ne lui demande plus ne lui demande plus ton argent Lève-toi ce tu dis, je reçois cet argent multiplié par 10. Recevez l'abondance financière. Que tout ce qu'on vous a volé, peu importe le canal par lequel le Seigneur va passer pour vous donner, qu'il vous le restaure dans ce mois de mai et de juin au nom de Jésus. Oh, L'énergie de l'argent est bien, hein? j'aime beaucoup l'énergie de l'argent. I, I like that one. Parce qu'avec l'argent, tu peux aider les gens. Avec l'argent, l'argent enlève la peur, tu sais ça. Il y a là parmi vous que je sais que vous avez traversé des périodes où vous avez souffert. Tu arrives à maman à l'hôpital, tu dis que tu n'as pas l'argent. Après, tu, tu, tu, quand tu sors de là, tu as peur. Seigneur, je suis pauvre. Si j'ai une maladie maintenant, qu'il faut 5 millions pour me soigner, hey, est-ce que je vais mourir? Je chasse la peur financière de ton cœur. Je chasse la peur financière de ton cœur au nom de Jésus. Je déclare que c'est même toi qui vas payer les frais d'hôpital des autres personnes au nom de Jésus. J'enlève la peur, peur de mourir de suite de maladies que tu n'as pas l'argent pour payer. Je ne blague pas, ça c'est des peurs, ça c'est des peurs réelles, ce n'est pas la blague. Souvent tu vas se dire que, wow, comme je suis au Cameroun, si j'ai une maladie incurable, qu'il faut soigner seulement en Europe, je fais comment Les fausses peurs comme ça. Je chasse cela de ton cœur au nom de Jésus. Je déclare que vous allez payer les frais les soins de santé des autres personnes maintenant. Je déclare que vous allez même ouvrir des cliniques, des centres de santé. Recevez vos centres de santé. Je vois quelqu'un que tu as ça en projet depuis. Reçois ton centre de santé au nom de Jésus. Tu, tu vas ouvrir l'hôpital. Avec les gros appareils. Voilà. Reçois ça, reçois. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Je vois aussi quelqu'un qui va carrément faire l'école. L'hôpital, l'université, euh, euh, euh, l'orphelinat, le, le, les supermarchés. Recevez, recevez, recevez, recevez, recevez. Recevez. Et le Seigneur me dit de te dire que ce ne sera même pas le prêt bancaire. Ce sera l'argent cash. Ce sera l'argent cash. J'ouvre ton, ton tes business pour que ta main maintenant coule. Tout ce qui porte ton nom. Tout business dans lequel tu as mis ton argent. Je déclare que ça fructifie au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a une dimension où ton compte bancaire est tellement plein. Hein le banquier de court derrière toi pour te prêter l'argent. Madame, s'il vous plaît, prenez même les 200 millions sinon. Prenez les 500 millions sinon, madame. Il dit, je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai un milliard dans mon compte, cash. J'ai fait quoi avec vos 500 millions? Hein? Il y a une personne ici, là, tu es en train d'entrer dans la dimension du cash. Ce mois de mai, déjà ton compte, tu vas rester en on va te faire un dépôt de 1 million. Les gens d'argent que ton compte n'avait jamais vu là, tu vas voir ça ce mois. Cette semaine qui commence là même d'abord, au nom de Jésus. Et quand ça arrive, il faut témoigner. Je sais que vous n'aimez pas donner de, de de vos dîmes. Écrivez-moi seulement pour dire que, que la prophétie là s'est réalisée dans ma vie. Oui. Le Seigneur est en train de te level up. Voilà. Le Seigneur me dit, te dit de partir écouter la chanson de Ciara. Je vous assure. Level up, level up, level up, level up, level up. Level up, level up, level up, level up, level up. Oh, you want to so <rire> Oh my god. je vois quelqu'un que tu es en train de se dégoûter des, des des anciennes choses. Les choses moins chères te dégoûtent. La pauvreté, tu vois. Souvent quand tu as des endroits quand tu partais, tu t'asseyais dans les petits bars où c'était sale. Il n'y avait que le ventilateur. Les baves criaient trop. Le Seigneur me montre en fait comment il est en train de changer ton esprit déjà que tu pars maintenant là où il y a la clim, là où on joue le jazz, là où il y a la belle musique. Je vois quelqu'un qui est en train de devenir, le luxe entre dans ton corps, reçois ce luxe au nom de Jésus. Tu es en train de t'élever à ton vrai niveau, le vrai niveau qui te retient, que quand on te voit, on te dit, que, ah, tu, tu respires l'argent, hein. Mais dépends moi-même un million là-bas. Alors que dans ta peau, tu n'as même pas 5 mille. Je déclare que ton extérieur correspond avec ce qui est à l'intérieur de toi au nom de Jésus. L'autre jour, il avait les pieds. Des gens en doigt là. Donc, la, en lavant les pieds d'une dame. Hein? <rire> C'est une jeune fille. Le, dès que je vois ses pieds, je vois les Louboutins. Il dit que, hey, Seigneur, c'est quoi ce genre de vision que tu me donnes Je demande à la fille que tu aimes les loups boutons elle rit, elle baise la tête. <rire> il y en a parmi vous que, quand tu restes comme ça, il y a les choses que tu aimes regarder en ligne. Hmm? C'est dans les désirs de ton cœur. Mais pour l'instant, tes chaussures, ce n'est que les chaussures de 5 000, 7 000, hein? 10 000 maximum. Mais quand tu, quand tu pars en ligne, tu aimes voir ça, tu aimes ça. Parfois, tu cherches même le faux. Non mais venir, je te le rouge pour mettre en bas de ta chaussée. <rire> tu prophétisais sur toi sans savoir. Hein? Tu prophétisais sur toi. Je déclare que les faux Louis Vuitton que tu as là, ça va bientôt être remplacé par les vrais Louis, Louis Vuitton. Je déclare que les faux Louis Vuitton que tu as vont bientôt être remplacés par les vrais Louis, Louis Vuitton au nom de Jésus. Tout ce qu'il y a dans ton cœur comme luxe que tu aimes, je déclare que ça vient à toi des quatre coins de la terre au nom de Jésus. Tes produits que tu vends, je déclare que tes produits sont achetés en France. Désormais, tu vas me collaborer avec DHL pour envoyer tes produits à l'étranger. Toute personne dont on a bloqué les devises, on a bloqué ton argent, on a bloqué tes devises financières. Parce que ton argent devait venir, tu devais recevoir le yen, tu devais recevoir le dollar, tu devais recevoir le, le, le, le naira, tu devais te recevoir. Je viens lever ce blocage de ton front. Si tu sens que c'est toi et que je suis censé faire ton lavage, je vois quelqu'un que, on me dit que quand je vais parler, tu voulais faire le lavage et puis tu hésitais. Maintenant, si tu prends un lavage à distance, précise ça dans ton temps ta demande. Peu importe le numéro tu tu, te, tu en payes ton lavage. Précise que c'est pour débloquer tes devises. On me donne cette instruction claire. Que c'est pour débloquer tes devises. Parce que je vois quelqu'un que tu as toujours voulu faire un business à l'international, mais il y a toujours quelque chose qui bloque à la dernière minute. Il y a toujours quelque chose qui bloque à la dernière minute. Waouh, mets la main sur l'écran, mets la main sur l'écran. Reçois, reçois, reçois maintenant. Reçois ce qui était percé dans tes mains là maintenant, ce qui était percé dans tes mains. Je viens débloquer cela au nom de Jésus. Je comble le trou parce que Jésus est à mort sur la croix. On a percé les mains de Jésus pour toi. Je déclare que tes mains sont comblées maintenant au nom de Jésus. Tes mains sont remplies au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus au nom de Jésus. Nous sommes en pleine restauration. J'espère que vous recevez. Donc je précise, quand tu vas demander le lavage, j'étais déjà peut-être lavé avant, quand tu vas demander le lavage et que tu sens que c'est toi ici que je parle, demande que le déblocage de tes devises. Vous savez, j'aime beaucoup vous raconter mon histoire. Hein. Parce que je crois que euh, et Apocalypse chapitre 12, verset 11, dit Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Je suis convaincu que quand vous allez souvent écouter ma parole comme ça, vous-même, ça va vous fortifier. Ta main chauffe, ça veut dire que tu fais partie de ces personnes qui devait être restaurées financièrement. Vous savez, il euh, y a deux choses qu'il y a dans, ma, dans moi. Il y a les voyages, il y a les multiples dévices. Peut-être quelqu'un va se reconnaître, il va sentir que c'est lui aussi. L'onction de la beauté, c'est que quand moi il passe quelque part, j'attire toujours les gens. Avant, j'avais un truc là qui faisait que je, je, je, je doutais tellement de moi, je manquais de faveur. J'arrive quelque part comme ça, là. dès que ça ne marche pas, me rejette, je dis, voilà, je savais, que je savais, je ne l'ai pas dit. C'était comme ça, c'était comme ça sur moi. Un jour, une maman m'a dit qu'on a bloqué mes défis, parce que, parfois, je, depuis, 2000, depuis que j'ai peut-être 22 ans, hein, 21, 22 ans, il y a eu des périodes où, je marche, je, je voyage, je voyage. Je me trouvais tous les trois semaines dans un avion. Trois semaines dans un avion. Depuis que j'avais 21, 22 ans. Attends, 20 ans. 20 ans. 20 Depuis que j'ai 20 ans. Mm -hmm. À l'époque, celui qui faisait ça, il me coupait les billets. Que, vous savez qu'on coupe le biais, non. Mm -hmm. Il coupait les billets. J'ai quand même fait le faux dans ma vie avant, avant mais j'ai arrêté. Donc, il me coupait les billets, comme on dit là. Et quand il coupait les billets, ça me permettait. Donc, Parfois, dans ta vie, le Seigneur va te montrer très tôt les choses qui vont te montrer que ton aura, dans ton aura, tu es censé, tu es censé, tu es censé, tu es censé. La deuxième chose, donc, quand c'est comme ça, après un moment, ouais la période où j'ai perdu mes papiers, ça m'a immobilisé sur place pendant presque... J'ai passé presque 9 ans. Je ne voyageais pas. L'ennemi va jouer sur vous. Et il va calculer toujours là où tu es appelé. Donc, entre 20... Et 22 ans, je voyageais énormément. Bonjour la reine Rolande, énormément. J'arrive à 22 ans, pape, immobilisation sur place. Pendant combien d'années 9 ans. 9. 30 ans, je rencontre un jeune homme. On se met ensemble. C'est quelqu'un qui aime les voyages. Vous voyez que Dieu va tout vous ramener vers votre roi. Il va tout te ramener vers ton appel, vers ta chose. Voilà comment pendant encore un an, J'étais avec la personne. On voyageait. Hôtel de luxe, voyage, voyage. Après, qu'est-ce qui se passe encore? Pam? Blocage. La deuxième chose par rapport au devises, quand la maman l'a mal dit que normalement ton argent est censé venir dans toutes les devises, il y en a parmi vous qu'on vous a bloqué le Jacques. On a pris. Vous savez que les gens quand ils pas bloqué non? On te dit que bon, pour le travail, c'est ce que les mauvais gens font. Hein. Pour, le, pour que je bloque telle personne, Apporte-moi un euro, tu m'apportes euh, euh, euh, 100 francs, Pardon. tu m'apportes euh, euh, euh, un pound, tu m'apportes un dollar. Donc ils vont prendre peut-être 4 à 5 devises. Ils me mettent ensemble, ils attachent, ils me mettent votre nom, ça, ils vous bloquent. Parce qu'ils ont vu dans votre aura. Peut-être que tu es à 14 ans comme ça, tu as tenté les états unis t'envoient l'argent. 15 ans. Ton oncle qui est en Chine, il dit, envoyez l'argent, donnez, donnez l'argent car Eris, c'est pour elle. Il y en a aussi parmi vous. Tu es là dans ton petit boulot comme ça, là, tu rencontres que les Blancs. Mm -hmm. C'est dans ton aura. Et quand tu les rencontres, ils ne font que te donner l'argent dans leur devise. Donc. Tu rencontres un Américain au au lieu de te donner le franc CFA, tu le rencontres au Camerounais. Au lieu de te donner le franc CFA, Il te donne le dollar. Ça, ce sont des choses prophétiques. C'est prophétique sur toi. Je restaure toute onction de devises, de multiples devises qui étaient sur vous, qui a été volées. Oui, c'est exactement ce qu'ils savent que tu utilises. Parfois, tu n'utilises même pas encore. Ils ont vu dans ton aura. René Hollande, écoutez, ils voient dans ton aura. que La petite fille-ci là, mince. La petite fille-ci, on peut bloque. Je restaure ce qui a été volé dans votre aura. Toute devise, euh, dollar canadien, dollar américain, euro, yen, pound, toutes ces devises, je restaure ça dans votre porte-monnaie au nom de Jésus. Et pour te le prouver, cette semaine, tu vas toucher l'euro. Quelqu'un va venir, va te donner l'argent qu'en euros. Et euh, euh, je vous en prie, ne, ne refusez plus les devises. Je vois aussi que quand tu fais ton marché, souvent, quelqu'un vient et te dit que je vais te payer en euro. Tu dis, eh, hein, c'est prophétique, ma chérie. Arrête ta villageoisie là. Arrête ta villageoisie là. Tu sors du champ. Vous sortez d'où Ça, c'est le direct de la restauration. Cette semaine, quelqu'un va te donner. Soit tu vas ramasser, soit tu vas te trouver dans tes affaires. Tu vas tomber sur d'autres devises. Quand ça va arriver, tu vas te rappeler. Donc la maman m'avait dit que.. Et le temps là, moi, je ne. me touchait la période de la. C'était dans moi jusqu'à. Elle dit que ma chérie, tu es censée recevoir normalement des devises de plusieurs pays. Mais tu vois, quand on te dit ça, tu, es, tu vois, tout ton compte ton compte est à zéro, <rire> zéro. Madame, vous <te> découvert. <rire> ah. Donc, on te dit ça, tu dis, oh, ah, merci. Quand le Seigneur a dit, tu vois, dans euh, Isaïe 55, verset 8, il dit que quand ma parole sort de ma bouche, elle ne va pas revenir comme le frisbee, sans avoir accompli, nous toucher, ce pourquoi j'ai envoyé ma parole. Quand Dieu parle, certains d'entre vous sont sorti très tôt avec les blancs, très tôt, quand tu avais 18 ans déjà, les blancs te calculaient Alors que tu vivais qu au village, tu étais à quoi, tu vivais à quoi, où tu vivais à, à, à Congo, hum à Congo Tu pars en vacances chez ta tante à Douala, pour deux mois, le blanc te localise un pion, quatre blancs te, bl te drague la ma tête la voix, ça elle dit que la fille c'est là, tu veux me montrer quoi Voilà mes filles qui sont elles vivent à Douala, non, les blancs ne les regardent pas, c'est toi qui sors du village là qu'on va te regarder je vais vous montrer comment vous a bloqué. Hum. Il y a une là, elle m'a dit une fois que... Donc, quand elle a fait son travail, elle, après l'esprit lui a montré. Elle dit, elle dit que sa mère, quand sa mère était jeune, il y a eu un benguiste qui est venu. Il voulait épouser sa mère. Il, a, il est venu, il a fait toutes les procédures, dragué, parler, Un moment, donc, la famille... Ton cachet de naissance. La famille de la femme s'est levée. Ses frères. Ils ont dit Ses frères, tu ne pars pas. Tu ne pars pas en bengue. Le blanc voulait faire tous ses papiers pour qu'elle parte. Et la femme dont je vous parle aujourd'hui, elle a 40 quelque chose. Elle tend vers 50 ans. Donc, ça, c'est un truc qui arrive à sa mère. Ça fait déjà plus de 50 ans. Quitter là-bas. lou. pas peur de moi. Donc, quand on a bloqué sa mère comme ça, le blanc est parti. Maintenant, sa mère est restée. Elle, est, elle a donc, après elle est tombée sur son père, elle s'est mariée, elle a accouché. Et elle, quand elle a eu 17 ans et demi, 18 ans, un blanc aussi est venu encore de bain. Tombé derrière elle. Que non, mamie, c'est toi que je veux. Le même oncle qui avait bloqué sa mère, hein, il est venu pour bloquer la fille. Que vous dites, que vos oncles et vos tantes là, ils ont bloqué vos parents maintenant, ils sont en train de vous bloquer. Hein? Elle a dit à sa mère que jamais, même s'il faut que je déteste vous tous, que je ne vous parle plus. Elle est partie, le blanc a fait ses papiers. Elle est arrivée en Europe. Quand elle est arrivée, ils ont encore bloqué. Bloqué, elle a eu les problèmes avec son blanc. Problème, problème. Ils ne vont pas vouloir vous lâcher. Oh. Ils ne vont pas vouloir vous lâcher. Recevez votre chocolat blanc au nom de Jésus. Recevez vos métisses. Chocolat blanc, mariage avec ton chocolat blanc au nom de Jésus. Mmh. Moi, j'aime le chocolat noir, donc je ne peux pas. <rire> ne faites ne... Ne pas comme moi. <rire> je suis un métisse, donc je sais que mes enfants seront métisses. Mais j'aime le chocolat noir. Donc, recevez votre chocolat blanc au nom de Jésus. <rire> bon, on continue. Aïe. <rire> ah, yeah. Donc, attendez, j'aime Ristolet. Oh, la reine Roland ne sait quoi Je sais que tu aimes le chocolat noir. Tu aimes le chocolat noir, ma chérie. Tu aimes le chocolat au lait. Non, toi, c'est le chocolat au lait. C'est le chocolat au lait. Donc, quand, quand, je, je, je, quand elle me racontait son histoire, c'est là qu'elle se rendait compte. Parce qu'on a fait son chocolat blanc et elles se sont séparées. Le roi venu. on ne peut plus se passer du chocolat. On va toujours revenir. On va tourner, on va revenir sur le chocolat. On vit pour le chocolat. <rire> oh là là, pardon, je ne, ne veux pas que je risse là. Les arbres vont me regarder, les arbres vont me regarder, ri. rire. Donc c'est là qu'elle dit qu'elle s'est rendue compte que parce qu'elle est arrivée là-bas, elle a eu des problèmes avec son chocolat qu'il a amené là-bas. Après, euh, elle, elle s'est séparée de ce chocolat. Elle a encore trouvé un autre chocolat et ils se sont mariés ce que je veux que vous compreniez, c'est que il y en a parmi vous que on vous a tellement jalousé et il y en a qui sont toujours de vous observer croyant qu'ils peuvent vous bloquer nous parlons la guérison sur ton chocolat il est que ton chocolat guérisse comme ça vous pouvez avoir des, des séances de dégustation chocolatière donc, je continue. Il y a une parole très importante que je dois vous donner. Donc, voilà. Beaucoup d'entre vous, il y a votre argent, vos multiples devises qui ont été bloquées. Il y a vos voyages qui ont été bloqués. Et il y a le bonheur dans votre foyer qui a aussi été bloqué. Et si tu regardes bien, chaque fois qu'on est venu gâter une de tes dotes ou bien de tes mariages, le prochain chocolat que tu attires est toujours comme l'ancien chocolat qu'on a gâté, là, qui est parti. Le prochain chocolat que tu attires est comme l'ancien chocolat qu'on est venu gâter. Il y en a parmi vous, peut-être que tu as attires le chocolat noir, mais c'est un chocolat noir qui donne bain. En une année, cinq benguistes te draguent. Pas les gars du Cameroun, non, non, non, non, les benguistes. Ma chérie, ton aura est dans les benguistes, là. Maintenant vous devez être conscient de ça parce que c'est les gens que vous attirez. Il y en a que vous attirez les chocolats qui ont les tablettes de chocolat sur eux. Donc un chocolat qui est chocolaté. Hein? On vient te prendre le premier chocolat chocolaté là. On veut te donner le chocolat ballonné. Tu dis que non, je ne veux pas le chocolat ballonné. Je veux pas le Malteser. Le Malteser est rond. Je ne veux pas le Malteser. Hein? <rire> je veux pas le Kinder. <rire> Tu dis que non, tu veux le chocolat chocolaté. Si vous regardez bien, il y a une, une, un trait de, de ressemblance entre vos, entre vos problèmes ou bien vos attirances. Et parfois, tu es dans un boulot comme ça, on t'a jalousé concernant la faveur au boulot. On en fait, tu grandis dans telle entreprise, tu grandis, tu grandis. Après, dès que tu es censé avoir la promotion, le genre de promotion que ça va te donner la voiture, ça va faire, tu vas voyager, Pape, ça se coupe. Un an plus tard, tu es dans une autre entreprise où tu montes encore en échelon, rapidement. Et tu arrives encore au même endroit où tu vas encore avoir la voiture de service, maison, accès au crédit. Il y a des boulots où tu as accès à des crédits bancaires énormes. Si tu regardes bien ta vie, chaque fois qu'on t'a bloqué à tel endroit, tu pars devant. C'est encore la même chose que tu as Parce que c'est ça qui est dans ton aura. Maintenant, je veux que vous puissiez, comme je parle, je veux que tu analyses toi-même pour toi. Hein et cette fois, quand ça va venir, tu dis que ça ne pas nulle part. Oh, go, tu vois. Oh, go, tu vois, Tu vas rester ici. Prochain chocolat que j'attire, hein. Il te, te fait la clé 14. les gens qui ne sont pas camerounais, la clé 14, ça veut dire que je mets ton cou ici, là, dame. Ici, là. Il te met ici, là. J'appuie comme ça, là. Uh -huh. Tu restes là-bas, tu ne pas nulle part. Coller serré. Prochain boulot que tu obtiens là, on ne vient plus te gâter avec ton patron. Le travail que tu fais, tu sais tellement bien. Tu travailles bien. Ça va venir avec la récompense de ça. Voyage. Tu vas rester ensemble va te payer le voyage. Tu vas seulement partir ma chérie. Ce n'est même pas toi qui vas cotiser l'argent pour partir. Ce n'est pas toi qui vas cotiser l'argent. Je déclare qu'à cet instant, il y a un homme qui est déjà en train de cotiser l'argent pour te payer ta robe de mariée au nom de Jésus. Et il te localise. Et il sait que c'est toi au nom de Jésus. À cet instant, il y a un homme qui est déjà en train d'acheter ta voiture qui va t'offrir. Oui. Je viens de débloquer vos promotions au boulot. Reine Roland, ça va. Qu'est-ce <rire> Ça Hmm? Recevez vos chocolats. Recevez vos promotions au boulot. Maintenant, et aussi parmi vous, que depuis que tu es jeune, dès l'âge de 15 ans, 16 ans, tu faisais les produits, tu vendais. Et tes produits, il y, a, il y en a pas envie, vous avez l'onction du commerce. Parce que quand Dieu doit te bénir, il y a plusieurs façons. Ça ne peut passer que dans la main d'un être humain. Soit il vient, il achète comme le commerce. Soit il vient, il te donne parce qu'il soit avec toi. Soit il vient, il te donne parce que Dieu lui a dit de te donner. La reine Rolande, écris-moi en inbox, pardon. Si mon j'ai est tu connais. Tu sais ça, non Oh, je, non. C'est la déception qui consomme mon direct. Fred, Fred, il y a des jeux. Quand vous écoutez ma prière, si vous frissonnez, ça veut dire que il y a des choses qui sont en train d'être détachées de votre corps et il y a des dépôts qui sont en train d'être faits dans votre corps. Donc ton énergie est en train de recevoir ce que je donne. Tu comprends, non? Tu es en train de recevoir ce que je suis en train de donner. C'est ton énergie qui reçoit. <rire> la prison. Oh, la prison, oh. Eh? On a volé le canal là. Comment ça? Pourquoi Bon, continuons, continuons. Ce que je disais, c'est que dans ton aura, tu peux avoir certaines choses que tu as laissées passer. Et quand ces choses partent, ce n'est pas fini. C'est-à-dire, c'est dans toi. Tu vas encore attirer ça. Et je parlais d'une personne que pour le poule au commerce, depuis que tu es jeune, tu as commencé des activités. Et quand tu commences tes activités, le, ton problème c'est que tu commences tes activités en, en étant autour des mauvaises personnes. Tu es entouré de mauvaises personnes. On me dit que c'est ça ton problème. Et quand tu commences, tu suis beaucoup ton intuition. En fait, depuis que tu es jeune, tu suis ton intuition. C'est ça qui t'a permis de prospérer dans ton commerce. Et quand tu as prospéré comme ça, là, ils ont vu ça ne leur a pas plu. Et ils sont donc ils sont venus avec la jalousie. Maintenant, on me dit de te dire que leur jalousie ne peut pas avoir d'impact sur toi. Il va falloir que tu t'habitues. Parce que tu as fait, ça a marché. 19 ans, tu avais beaucoup d'argent. Après, tu es tombé. Après, tu as encore fait à 25 ans. Ça a marché. Après, deux ans plus tard, tu es tombé. Maintenant, je veux que tu saches que même si tu as 50 ans, ça va encore revenir. Mais le problème, quand tu as déjà trop échoué, quand tu as déjà trop échoué, c'est que l'ennemi ne veut plus, il va jouer dessus ton mental de telle façon que tu ne vas même plus essayer. Ouais, tu as dit que je suis à la vieille. C'est quand j'avais 15 ans ou 20 ans que je pouvais faire même rapidement. Non, non. Maintenant, ton énergie est devenue mature. Tu comprends? Ton Bonjour la bourgeoise. Ton énergie est devenue mature. Ça a mûri. Avant, quand tu faisais, tu laissais passer. Tu, tu laissais ton, ton, tes fiançailles, on gâtait. Tu laissais, on venant on gâtait ta boutique, ton business. Ça ne peut plus se faire. Tu comprends? Ça ne peut plus se faire. Je viens maintenant restaurer ta vision. Je restaure. Écrivez ici-là, je reçois ma vision. Il y a une personne ici-là que malgré l'âge avancé que tu as, tu vas relancer un business. Et l'argent que tu devais être censé avoir depuis de 20 ans à 50 ans, tu vas avoir cet argent-là en un an. Tu me suis... L'argent que tu devais avoir entre 20 ans et 30 ans, 20 ans et 40 ans, je ne sais pas quel est ton âge. On va te donner, donc ça va venir à toi, jour que tu vas avoir un Hey, Il y a quelqu'un que tu as mal au pied gauche, on me dit que tu as mal au pied gauche, genou jusqu'à cheville, là. tu es en train d'être guéri. À cet instant, tu es en train d'être guéri. Donc, tu reçois ta vision... Tu reçois ta restauration. Tu vas voir qu'en un an, tu vas te marier, tu vas accoucher, tu vas faire ton business, tu vas devenir millionnaire, tu vas construire la maison. Les gens vont dire que, ok, tu étais locataire. Là, étais, là, attends. N'est-ce pas en septembre, tu étais en train de payer le loyer? Tu m'avais envoyé chez ton bailleur, chez ton bailleur, non? Comment tu, tu, de septembre à mai, tu as construit. Reçois ta maison au nom de Jésus. « Reçois ta maison au nom de Jésus. » Le montant des 50 millions, tu dis que c'est beaucoup là. Je déclare que tu n'as plus peur de, de, de ces de ce montant au nom de Jésus. Il y en a que ça passait dans ta tête, mais tu, tu, tu, tu, tu hésitais un peu. Tu hésitais. Tu hésitais. Le Seigneur me dit, il te dit que lance-toi. Reçois ta vision. Je restaure ta main pour le business. Je restaure ta main pour le business. Il y en a ici là que c'est quand vos enfants vont sortir de la maison que vous êtes devenus millionnaire, milliardaire. même. Tu as élevé les enfants dans la pauvreté. Hein? Oui. Vu qu'ils sont partis. L'année La néopathe à l'université là. C'est là que la, papa a arraché la Range Rover. Oui. Mais papa c'est comment Tu avais la moto, la, le, le mieux que tu aies pu avoir c'était d'acheter la moto papa. Comment ça se fait que tu achètes la, la, la, la voiture en, en six mois, papa? Et quand on te dit, on t'a dit que laisser la range, on va arriver. Hein? J'ai commandé. C'est si seulement que la couleur que vous voulez pas là. Recevez votre restauration au nom de Jésus. Recevez votre restauration au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de te dire aussi que la pluie qui va venir dans ta vie, dans les prochains jours, sera plus grande que toutes les autres pluies que tu as eues. Je ne vais que revenir sur le fait que quelqu'un que tu as eu, tu as eu du succès dans le passé, tu es tombé, tu as commencé à construire, tu t'es arrêté. Tu as eu la voiture, après tu es piéton -ton, tu as eu beaucoup de zigzags dans ta vie. Le Seigneur me dit de te dire qu'il y a un torrent, il y a une avalanche, une averse qui est en train d'arriver sur ta vie. Et quand tu vas commencer à monter le tout, si tu ne vas plus tomber, quand tu vas commencer à monter le tout-ci, tu ne vas plus tomber. C'est maintenant que je t'introduis le passage que j'avais au départ. Ésaïe 54, verset 15 et verset 17. Si quelqu'un quand ça dans, le, dans la Bible, qu'il lise, lis alors, lis, lis, je vais entendre ta voix ici. Lis, lis alors, lis. Je n'entends pas, lis. Oh, lis alors, non. Isaïe 54, verset 15 et verset 17. Parle le temps, tu écris, s'il te plaît. Je veux voir la personne qui veut écrire. Ou tu peux copier ailleurs, tu viens de coller ici, là. Isaïe 54, verset 15 et verset 17. Parce que quand, quand l'avalanche vient, comme tu as eu d'abord les avalanches avant, quand c'est venu, ça a attiré quoi aussi Ça a attiré. Les yeux des ennemis. Ésaïe, chapitre 54, verset 15. Mettez d'abord le verset 15. Je vais vous dire ce que ça signifie. On forme des complots contre toi Pélagie cela ne viendra pas de dieu avant on a formé les complots contre toi c'est venu tu as eu peur et tu es tombé tu me suis on a formé les complots mettez d'abord 15 je vais d'abord parler pour 15 après je vais parler pour 17 ne mettez pas 17 on a formé les complots tu as vu tu as eu peur ton mariage s'est gâté hum? « Tu as eu peur, ton mari et toi vous êtes séparés. » Dieu me dit te que ça ne venait pas de lui. Numéro un. Ça ne venait pas de lui. Maintenant, il te dit que quiconque, écrivez cela quiconque. « Je veux pas savoir ta couleur. Je veux pas savoir si mon oncle, ma tante, ma mère, ma soeur. Je ne veux pas savoir qui tu es. » Quiconque. Écoute, écoute. Hé, hé, Ah, là-bas, choukara. shakata. Vous êtes en train de te fortifier. Tu es en train de recevoir une onction pour terrasser tes adversaires. Tu es en train de recevoir une onction pour terrasser tes adversaires. Tu vas te mettre devant eux comme si ils vont se cacher. Tu arrives dans la ville comme ça, ils ne, ils ne passent plus devant toi. Les gens qui courent souvent peuvent dire hey, tu es venu, tu es venu. Il dit qu'ils ne, ne, ne mettent pas les yeux sur toi. Écrivez quiconque. Quiconque se liguera contre toi tombera sous quoi Sous ton pouvoir. Ça veut dire que tu avais le pouvoir depuis, mais tu ne connaissais pas. Tu avais le pouvoir depuis, tu ne connaissais pas. Dès que tu arrives avec ta petite voiture, ta petite stalette que tu avais. Ta première voiture, c'était la stalette, non. Tu ne vas plus conduire les petites voitures. Les basses voitures, là. Il y a trop les trous. Il y a les trous dans la vie. Tu fais quoi, les petites voitures Hein Tu fais quoi, les voitures basses Hé, hey, tiens, la stalette. Hé, hey, ta voiture. Vous n'avez pas encore vu. Et donc, ils n'ont pas encore vu. Tu auras ta voiture, tu auras la voiture des courses de la maison. L'aménager aura sa voiture. La voiture pour l'aménager, pour aller faire les courses. Les enfants ont leur voiture. C'est l'insolence que vous voulez voir maintenant dans votre vie. Il est que quiconque va tenter de dire que je me lève contre Jocelyne, elle veut montrer que quoi eh, eh, eh, Tu as porté ta malchance. On dit qu'il va tomber. Hein? Je décale la chute de vos ennemis. Ce n'est pas que toi tu as dit que c'est ton ennemi, hein? c'est lui qui s'est levé contre toi. Écoutez bien ce que la Bible dit, que quiconque se liguera, ce n'est pas que tu l'as provoqué ou tu lui as fait du mal. Il s'est levé, il est dit que je vais attaquer Jocelyne. Donc lui-même, il a cherché sa pète. Lui-même, il a cherché sa pète. Je décale la chute de tous vos ennemis. Quiconque s'est levé a décrété en cachette que tu n'as même jamais su. Oui je déclare que ces personnes tombent au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, quand tu avais ta, ta, ta prado là, quelqu'un m'a dit que. Euh, euh, il faut faire attention. Hop, hop, hop. Ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas nés. <rire> Écoute, dans la journée, on va venir te donner une mauvaise nouvelle. On m'a dit que telle personne est partie pratiquer contre toi. Ne te dérange pas, ma chérie. Écoute bien, hein. ne te dérange pas. <rire> Vous pensez que c'est tout le monde qu'on attaque? On va te dire qu'un de tes oncles est devenu fou, seul. Il est devenu fou seul, hein. Il est devenu beau pot. Mm -hmm. Et au bois. Il est devenu fou seul. On a travaillé sur une dame l'autre jour. On lui a fait un travail, un, un travail énergétique. Et celle qui travaille, elle a dit que prépare-toi. Je viens de faire un retour à l'envoyeur. Au téléphone. Hein? Que je viens de faire un retour à l'envoyeur. Tu vas entendre que quelqu'un est tombé. Que quelqu'un dans ta famille va mourir. Sept ou huit jours plus tard, quand j'arrive à Yaoundé, la femme me voit. Hé, eh, hé, eh, ma reine, j'ai ma tante qui est morte. C'est elle qui nous a élevés. Écoute bien, hein? C'est elle qui nous a élevés. On fait le bac to de la, ta nourrice. Mais, hein? Ta propre nourrice. <rire> Ils ne connaissent pas encore qui vous êtes. Ils ne vous connaissent pas encore. Ça veut dire que quand t'es élevé comme ça là, ses mains étaient sur ta tête pour que tu n'avances pas. Ses mains étaient sur ta tête pour que tu n'avances pas. La femme là, lui dit que je ne doute pas de mon travail. Que l'énergie que je viens de renvoyer là, ce qui était sur toi, la boule noire qui était sur toi. J'ai renvoyé à la personne. Que tu vas entendre que quelqu'un est mort ceux qui on travaillait, elle ne se rendait pas compte. Elle voulait pleurer sa sa, sa, sa sa nourrice. Que ouais, ma reine, j'ai perdu ma nourrice. J'ai dit que ma chérie. N'est pas, ça fait une semaine que de travailles. Tu ne te rappelles pas. Ah bon? Et que vraiment vous là hein? Je vous le dis maintenant. Toutes les personnes, parce que la majorité d'entre eux, ils font ça en cachette. Toute personne qui s'est levée contre toi, que depuis des années la personne te bloque, je retourne son énergie à l'envoyeur. Cette personne tombe sous ton pouvoir. Ça marche parce que je m'accorde avec ton pouvoir. Hein. Je m'accorde avec ton pouvoir. Tu me suis non Et quoi, Vous croyez que vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes personne Vous pensez que vous êtes personne alors que vous êtes puissant. Elle dit que sa nourrice est morte. Ta nourrice. Quelqu'un qui s'occupe de toi, elle te donne à manger à la maison. Je ça va, ça va. C'est où Je ne sais pas. Ok, pas de problème. Ils ne vous peuvent pas. Ils ne vous peuvent pas. Mon but, c'est que vous compreniez le pouvoir qui est dans vous. Tu dors comme ça, le Seigneur te montre comment quelqu'un vient pour t'attaquer. Tu te lèves. Tu dis, return to senda. Back to senda. Prenez maintenant Isaïe 54, verset 17. Vous mettez ici, s'il vous plaît. Et les passages de Bactousenda aussi, il y a euh, Deutéronome 28, verset 7. Deutéronome 28, verset 7. Si vous avez ça, vous écrivez aussi ici. La reine Pélagie, c'était mon, mon premier, ma première euh, quoi là. Les enfants de cœur qui lisaient à, à, à la, la paroisse là. Hein, reine Pélagie, tu étais mon enfant de cœur. Bonjour. Voilà. Ludivine, tu es mon deuxième enfant de cœur. OK? Toute âme forgée contre toi. Ça veut dire qu'ils sont partis, ils ont fait les trucs, ils ont attaché. Ils ont pris le poison, ils ont dit qu'on va venir mettre, elle va manger. On va mettre, elle va traverser sur ça. On va mettre, elle va, elle va. Hmm? Écoute, ça veut dire que quand on forge quelque chose, hein, ça veut dire qu'on a pris le temps, on a dessiné d'abord. Hmm? Il y a quelqu'un qui a financé d'abord le projet. Mm -hmm. Une autre personne est partie. On a payé le forgeron que fabrique telle chose. Maintenant, il a pris le temps, il a dessiné l'appareil, il a visualisé, il a mis le truc, il a fait, il a fait, il a, fait, il a cassé, coupé, coupé, limé, fait comme ça là. Mm -hmm. Ils ont pris du temps pour concocter leurs potions, leurs armes. Ils disent maintenant que toute arme forgée contre toi sera quoi Sera quoi sans effet. Ça veut dire qu'on avait prévu que l'âme, là, hein, comme on a mis comme ça, que tu viens t'asseoir sur ça, ça fait tôt, tu meurs. Les balles ne t'atteignent pas. On prend le poison, on vient, on t'envoie on la nourriture. On a prévu que tu manges, tu tombes, tu fais euh, tu meurs. Écoute, on n'empoisonne pas tout le monde, hein. Ce n'est pas tout le monde qui est empoisonnable. Ce n'est pas tout le monde qui est empoisonnable. Donc, toute âme, peu importe, parce que là, le roi de ténèbres, ils ont leurs, leurs choses. On va gâter son mariage. On va monter son mari contre elle. Hein? Il aime trop, il aime trop. Pourquoi? Si qu'elle allait faire le tocbasi, il... non, non, non, non, ce n'est pas le tocbasi, ma chérie. Regarde encore ta beauté. Il ne peut, il peut pas résister. Regarde-toi. Est-ce que ton mari peut résister? Ma chérie, attends un peu. Regarde le soleil. Attends. Il faut que le soleil frappe un peu Regardez. Regardez-moi ça. Regardez. Tu peux résister. Hein Tu es au travail, tu travailles bien. Tu travailles bien. On dit maintenant que non, elle a envoûté le patron. Non, non, ma chérie, tu travailles bien. Donc, peu importe la forme, et quand tes clients viennent, tu leur rends un bon service. Quand on vient acheter les produits chez toi, on est satisfait. Ces clients vont partir, hein, ces clients vont partir. Non ils partent qui ils partent où vous allez quitter sur ma page que vous partez où hein comme souvent vous dit que c'est jusqu'à la gare là vous partez que vous partez où tu vas pas acheter mes produits que tu pas où tu pars où tu pas acheter où vous même ayez la confiance que si on a façonné n'importe oh, ses clients vont fuir son mari va l'abandonner peu importe le nom qu'ils ont donné à l'âme qu'ils ont façonné contre toi ces papiers ne vont pas marcher yeah, ma chérie les visas qui vont remplir ta page de ton... ton euh, tu vois, tu aurais même trois passeports en même temps. Quand tu pars, tu déposes dans telle ambassade, tu voyages avec un. Après, on remplit, finalement, l'autre est plein, tu, tu, tu laisses même à la maison, tu peux encore faire l'autre. Les visas qui seront dans ton passeport, les cachets d'entrée et de sortie, et ah. Oh, elle ne va plus voyager. Voilà, elle ne va plus enfanter. Ne te dérange pas, ma chérie. Ne te dérange. pas. Pas. toute âme forgée contre toi, maintenant tu vas mettre ton nom, quand tu vas dire, prononce ça toi-même, que toute âme forgée contre moi, Eve, toute âme forgée contre moi, Bruce, toute âme forgée contre moi, Deuteronome 28, verset 7, me forger contre moi, Ericia Mettez votre nom. Elle est sans effet. Et maintenant, tu dis ceci. Vous savez que la, le, le plus grand homme encore, c'est les bavadeurs. Il y a les gens que votre nom est dans leur bouche matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Oh Jocelyne a fait comme ça Oh Jocelyne a quoi que quoi Oh je vais lui montrer Oh n'est pas Jocelyne elle se va, va, va voir Oh c'est bien Comme ça là ça, ça s'est passé dans sa vie C'est bien Elle va voir Ouais Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi Ça veut dire que même si tu pars au tribunal pour m'attaquer Même si tu pars au tribunal des hommes Tu pars au tribunal spirituel Moi, j'ai le pouvoir de te condamner. Maintenant, répétez avec moi. Je condamne toute langue qui se lève ou qui s'est levée contre moi. Quel que soit le tribunal, là où cette langue s'est levée contre moi. Prononcez le jugement. Prononcez ça. Je condamne cette langue-là. Au nom de Jésus. Langue qui s'est levée, forgée contre moi, Jocelyne, je les condamne. Ça, ce sont des, des, des, sont des commandements que tu donnes à tes anges. Ce sont des ordres divins que tu libères dans la nature. Ça va se balader. Tu es en train de regarder de, de, en France, tu dis Ah, Jocelyne, la ah, Jocelyne, pam Un problème arrive dans ta vie aujourd'hui. Te voilà là-bas, en deux Tu dis Ah, Jocelyne, pam Ça va te toucher là-bas. Je condamne toute la langue qui s'est levée à prononcer mon nom pour me faire du mal. Et quand tu fais ça, vois comme une flèche en train de sortir de ta bouche. Ça localise. Et je dis encore, dans le monde spirituel, les agents de lumière se défendent. C'est-à-dire que si quelqu'un n'avait pas prononcé ton nom quelque part, il n'aurait pas de mal. Donc ce n'est pas toi qui as attaqué en premier lieu. Le missile que tu as envoyé, tu as seulement mis sur le missile que localisé partout où on a prononcé mon nom pour le mal ça fait ce dès que ça entend, Jocelyne, oh, elle va voir, boum, ça attaque, ça fait encore, zzouuu. dès que ça entend, ah, Jocelyne, crois-moi que quoi, la reine, Jocelyne, hop, ah, boum, ça attaque. Le direct d'aujourd'hui, c'est pour vous fortifier, parce que vous avez beaucoup d'attaques, c'est pour vous fortifier. Prenez aussi le passage ici. Genèse 12, verset 3. Et 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3. 3. Genèse 12, verset 3, oui. Bon. Écrivez-moi alors d'autoronome ici. Je vais vous montrer. D'autoronome 28, verset 7. Ce que je suis en train de vous dire là, je vous en prie, parlez avec votre bouche. Ça doit sortir de votre bouche. Parce que vos anges ont besoin de ça pour aller travailler. Écrivez maintenant d'autoronome ici. D'autoronome. Postez-moi ça, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, c'est encore hot, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez-y. Mettez les likes, partagez, partagez. Et tant que, dès que vous vous connectez sur mes vidéos, maintenant, likez et partagez ma vidéo. Voilà comment vous pouvez me supporter. L'éternel te donne la victoire sur tes ennemis qui se lèvent contre toi. Ça veut dire que première fois, pour, pour, étape une, ils se lèvent contre toi. Étape 1, tu es là, tu fais tes bonnes actions, tu vis bien ta vie, tu enjoy ton soleil, tu, tu, tu es dans ta décapotable avec tes lunettes de soleil ce matin, tu enjoy ta clim, tu, je ne sais pas, tu roules, tu fais tes bonnes, tes bonnes choses, et comment hein? que quoi, quoi, quoi, quoi, et comment que quoi, Elle va voir, elle achète une nouvelle voiture, deux nouvelles voitures, non, non, mmh, mmh. il se lève contre eux. Comme il se lève contre toi, tu n'as pas cherché au ce sont eux qui sont venus. Oh. Hmm? Non, cherchons encore ça. Il dit, l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis qui se lèvent contre toi. Donc, vous vous êtes levés contre moi, vous, êtes à, vous, avez, vous avez commencé à me battre. Donc, je n'ai pas commencé la bagarre. Maintenant, Dieu me donne la victoire sur vous. Vous suivez, non? Après, il dit, il saute contre... Il saute.. Ils sortent contre toi par un seul chemin et ils s'enfuient devant toi par sept chemins. Toute arme qu'on a envoyée sur vous, une, que c'était une flèche qu'on a envoyée, je multiplie ces, ces, ces, ces armes-là par sept. Ces flèches par sept et je retourne ça à ceux qui vous ont fait du mal. Écrivez cela, j'ai la victoire sur mes ennemis. Et je, je précise que les ennemis là, ce n'est pas seulement ceux que tu connais. Hein. Ce sont ceux qui se sont décrétés eux-mêmes en cachette. Il y a des gens qui sont tes ennemis. Ils sont assis à côté de toi dans ton, ton bureau. Quand tu arrives, ils t'appellent madame. Bonjour madame. Oui. Ils se sont décrétés tes ennemis. B.S. Tu es ma belle-sœur. B.S. Eh hey, belle-sœur. Écoutez. Ce que je prononce aujourd'hui là, c'est pour toute personne qui s'est levée contre toi. Hein. Ennemi décrété. Qui s'est décrété par lui-même. Tu sais, j'étais toujours plus comme ma fille. Hein. Tu es ma fille. Tu es ma fille. Hey, ma fille. Ma fille. La personne parle derrière, derrière là. c'est là écrivez, écrivez, j'ai la victoire sur mes ennemis, je vous dis souvent que votre protection c'est quelque chose qui doit être automatique dans vous, ça reste dans ton esprit, si je prends une heure de temps pour vous parler de ça, c'est parce que je veux que ça s'asseille dans ton esprit, allez maintenant, donnez-moi maintenant Genèse 12 verset 3, C'est entre 3 et 4, je veux là où il dit que je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Prenez le passage là, vous collez ça ici. Nous on a la victoire avec la Bible, et on marche avec la parole. Je marche sur la parole. Donc si on arrive quelque part, on dit que ne traverse pas ici. Parce qu'ils ont dit que, ils ont dit que, c'est ce que la Bible me dit que je mets pour, au sol pour traverser sur ça. Mm -hmm. Voilà, merci le Ludivine. René, bonjour, merci aussi. « Je bénirai ceux qui te bénissent. » Oh, chandarekotokurabachante. kata brakatakatarabakase. Toute personne qui te bénit dans son cœur, avec sa bouche, à cet instant, je bénis ces personnes-là. Allez-y. Relâchez la, la bénédiction sur ceux qui vous bénissent. Relâchez la bénition sur eux. Bénissez-les. Parce que quand on fait les prières, ce n'est pas seulement pour maudire ceux qui nous maudissent. Il faut aussi bénir. Dites que je bénis ceux qui me bénissent. Parfois, j'arrive quelque part. Quand j'ai des situations parfois que je dois, je dois trancher et j'ai besoin de sagesse. Mais je suis belle ce matin, eh. eh, C'est le soleil du village, c'est quoi mm -hmm. Quand je suis là, on demande. Parfois, tu peux avoir une situation. Eh. Une personne se lève, il dit :« Ma reine. Bon, j'ai une situation qui s'est passée une fois. » Avec mes employés. Un employé dit que deux autres employés lui ont proposé de s'unir à eux pour faire du faux. C'est-à-dire de s'unir à eux pour voler mes produits et aller vendre aux gens. J'ai fini d'écouter l'employé. Je questionne donc les deux autres. Les deux autres me disent, non, tu sais, nous on t'aime. Tu es notre reine, non Vraiment Comment est-ce que tu peux imaginer même les choses comme ça de nous Comment tu as pu accepter que quelqu'un te dise des choses comme ça Dans une situation comme ça, ce que je fais, je dis, Seigneur, tu connais le cœur de l'être humain. Parmi les deux camps qu'il y a ici, s'il y a un des camps, c'est me bénit, je bénis ce camp. S'il y a un des camps qui me déteste et qui me maudit, Je dis Roha, je maudis ce camp. Je laisse ça là. Et dans cette situation, le Seigneur a permis finalement qu'on voie. Les gens qui avaient le mauvais cœur, ça, ça montait. Donc ça a fait comme le pomper dans l'eau. C'est monter à la surface seul. Il dit bien seul. Les choisis, notre lumière attire trop les gens. Ce qui fait que il y a des périodes où tu vas te retrouver comme ça, là, qu'il n'y a personne autour de toi. Parce que tout le monde est tombé. C'est pour ça qu'un jour, je vous ai parlé d'une dame que j'ai prié sur. j'ai prié pour que ces choses avancent. Quand ça a avancé, elle a commencé à me mentir. Même. Elle voit, elle ne me dis pas. Elle vient me ment encore. Je dis, mais donc tu crois que quand elle pour te prier avec deux cœurs Ça m'a fait bizarre en fait. Musique, là, il n'est que pas avec pas, mis, pas Maintenant, vous devez comprendre que la lumière que vous avez va tellement attirer les gens. Et dessus, dessus crois encore, quand, ton, quand ton, ton énergie est en train d'être activée, ton argent va commencer à venir. Les gens là vont voir. Premièrement, beaucoup vont venir en faisant semblant. Vous ne m'entendez plus Si vous me suivez, écrivez oui. Mettez les likes. Mettez les likes sur la vidéo d'abord. Likez ma vidéo. Likez ma vidéo. Quand tu vas commencer à monter, tu vas commencer à attirer les gens. Et quand ces personnes vont venir, beaucoup vont vouloir jouer sur ton mental pour te confondre. Ne sois pas étonné qu'il y a des jours où tu seras confus. Parce que quelqu'un va venir, il va vouloir mal parler de l'autre personne pour que tu chasses la personne-là, pour que lui-même il vienne à côté de toi. Et quand même les deux, celui qui est parti et celui qui veut venir, les deux n'avaient pas le bon cœur sur toi. <rire> C'est ça qui est l'ironie de la chose. Oui tu me trouve avec, avec mon Gehazi. vous connaissez guéhazi non vous connaissez Dis que oui je connais guéhazi je connais guéhazi non j'ai appelé son histoire ici plusieurs fois tu me trouves avec guéhazi 1 tu es guéhazi 2 tu viens tu babades quitte oh tu veux que je chasse Gehazi 1 toi guéhazi 2 pour que tu t'asseilles tu vas te rendre compte que tu vas avoir trop de guéhazi autour de toi trop de guéhazi C'est ta lumière qui est activée, c'est ta gloire qui va les appeler. Maintenant, tu vas demander au Seigneur, et c'est un truc que vous devez activer à, à, autour de vous. Seigneur, toute personne qui est autour de moi, qui vient faire semblant, hey, je te bénis, ma reine. Hey, hey, hey, hey, hey. oh, J'ai le dégoût. Quand quelqu'un vient, il est gentil à côté de moi, ça m'énerve. Eh hey, les guerriers! J'ai même les guerriers qui sont ils sont venus, ils ont liké ma vidéo. Ils sont venus comme ça là, liker ma vidéo. Hé, hey, ma reine! J'ai les guerriers qui ont vendu mes produits. Et je leur dis, faites attention, je sais Dieu. Je sais Dieu. Géhazi pas voir Naman pas derrière, il dit donne-moi l'argent que la Reine José a refusé là, là. donnez-moi ça oui si vous voulez traiter avec les Géhazi, avec mes Géhazi si j'ai traité dans le passé avec un Géhazi et que je ne traite pas avec le Ghazi là si vous voulez traiter avec eux, allez traiter avec eux sans souci, ça ne me dérange pas mais peut traiter avec eux qui sur ma page, c'est tout ce qu'il peut vous dire c'est tout ce qu'il peut vous dire là-bas parce que j'ai eu des gens comme ça, que vous avez, eu mes, vous avez vu mes Géhazi vous êtes parti. dit, vous êtes, tous les jours, vous parlez avec mes Après, vous venez encore me parler. Je dis que, ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Faites très attention au spirituel. Il y en a parmi, vous vous portez des malédictions à cause des choses comme ça. Vous avez maudit un homme de Dieu. Vous avez maudit une femme de Dieu. Tu vois la personne te prêchée en ligne comme ça. Ah, tu commences à, à, à, à, à. La bouche que tu ouvres là. Fais attention. Parce que les gazis les n'ont pas peur. Judas, Judas, écoutez. Hein? Judas, voyait comment Jésus guérissait les gens tous les jours. Tu vois, il dit que lève-toi. Le se lève. pas. Il te donnez lui à manger. Il arrive que on dit qu'il est mort depuis quatre jours. On l'a enterré, on a fermé le corps sang déjà. Lazare sort de là. Il se lève, il marche, pap, pap il vient. Les guérisis n'ont pas peur de vous. Il y a quelque chose dans guérisis. J'ai des guérisis qui ont vu les signes de Dieu dans ma vie. Ça n'a pas empêché que demain, ils se lèvent. Jésus a dit que si moi, on m'a déjà fait ça, vous, vous êtes qui donc ça ne me dérange pas. Et je dis toujours comme je vous dis là, que ne portez pas votre malchance derrière moi. Je dis à mes enfants que ma maison, c'est la maison de bénédiction, comme c'est la maison de malédiction. C'est comme les deux paires de chaussures. On a mis bien, on a mis mal. Tu viens là où tu veux, tu choisis, tu mets tes pieds, c'est ce que tu vas porter. Et c'est le pouvoir que vous avez dans vous. Servant de l'éternel, Je dis toujours, c'est pour ça que je vous dis que gardez votre cœur pur. Qu'on ne laisse pas quelque part t'accuse, que oh, elle a fait comme ça là. Jamais. Jamais. Vos ennemis vont se révéler, mais ils ne pourront rien vous faire. Parce que je vous connais. Vous avez peur de vos ennemis. Eh, elle est forte, eh. eh, la femme là, eh, c'est une sorcière, elle a tué cinq personnes ici au village, eh, eh, eh pardon, laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Elle a tué, elle te connaît, tu sais, elle sait qui tu es. Genèse 12, verset 3, la deuxième partie, il dit... Il cherche le passage, vous avez commenté beaucoup. Voilà, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Jocelyne. Ma chérie, si quelqu'un te maudit, ce n'est même pas ton affaire là-bas. C'est le, le problème de Dieu. Écrivez cela, je laisse à Dieu. Leave it to God. C'est un peu comme si tu as un père, non Ton père vient, tu es à l'école, hein Tes amis t'attaquent, voilà, on, te, on vole ton goûter tout le temps. On te fait le bully, on t'intimide. Te, on te, on Après, ton père dit que c'est à n'importe qui qui te fait du mal. Ne te dérange pas, je vais m'occuper de lui. Est-ce que toi, tu vas encore aller t'inquiéter, ma chérie Hey, Dis-moi, réponds-moi toi-même. Hein? Il dit que c'est moi qui vais maudire. Vous croyez que Dieu ne maudit pas? Parce que vous êtes habitué, vous croyez que Dieu s'est un bon Dieu. Oh, bon Dieu! Bon Dieu! Dieu est bon. Dieu est bon avec ceux qui sont bons et qui connaissent la bonté de Dieu. Maintenant, toi, tu es la prunelle des yeux de Dieu écoutez je suis la prunelle des yeux de Dieu. Vous ce que vous ne croyez pas que Dieu vous aime? Vous ne croyez pas que Dieu vous aime? Ah, Dieu va m'aimer pourquoi? Ah, Dieu va m'aimer pourquoi? Moi, je sais. Non, ma chérie. Dieu sait qu'il y a les orphelins quelque part que s'il veut les nourrir. Il y a les frais d'hôpital quelque part s'il veut payer. Il y a les routes que s'il veut construire. Il y a les toilettes que s'il veut construire. Il y a les dons que s'il veut faire. Il va te dire, que lève-toi, va là-bas donner. Ne soyez pas surpris qu'il y a certaines qualités de demande que les gens ont fait à vous ces derniers temps. Tu restes comme ça, là, que quelqu'un vient te dire « Ouais, j'ai ma mère qui est malade à l'hôpital. Est-ce que tu peux me donner un peu l'argent Je vais te remettre dans un mois. » Ce n'est pas par hasard que ça tombe sur toi, maintenant. Parce que Dieu connaît que si je veux aider, je veux faire le bien quelque part. C'est pour ça qu'on appelle ça « agent de lumière ». Vous aimez toujours récolter les bons côtés. « Oui, je suis béni. J'ai la voiture. J'ai ceci. On » on Un agent de lumière, c'est comme un soldat qu'on envoie dans un pays. Tu es protégé, tu as l'immunité, tu suis, tu as la garde rapprochée, tu as les avantages de service, c'est-à-dire on t'équipe, on te loge, on te nourrit, on te véhicule. Si tu veux voyager, on te donne le visa, vois-toi à partir d'aujourd'hui comme ça. Tu ne manqueras plus au nom de Jésus-Christ. J'enlève le manque de ton esprit au nom de Jésus. Quand tu lèves le matin, on dit que va faire ça, tu pars, tu fais. Va là-bas, aider telle personne, pam, tu as Va là-bas, pam, tu as fait. Voilà, fait. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on est. Vous parlez même de quoi Marche maintenant en te disant que je suis la prunelle des yeux de Dieu. On ne peut pas me toucher. Ton frigo est toujours rempli. Donc, ta voiture a toujours le carburant. Mais tu parles même de quoi oh. Les gens viennent te servir avec plaisir. Et ne vous inquiétez pas pour démasquer que, est-ce que c'est elle Est-ce que mon ennemi c'est elle Est-ce que mon Non, ennemi... non, non, non, non, laissez Dieu travailler. Laissez Dieu travailler. Je suis souvent resté comme ça, là, j'ai démasqué les Gazi. Je démasque les 4. Quand je vois Gazi 4, je dis, yay yeah! Je me tourne, je dis à Gazi 1 et Gazi 2 que, vous voyez Gazi 4 là-bas Quelques temps après, Gazi 2 se démasque lui-même encore. Après, Gazi 1 se démasque encore lui-même. Il dit que, yay yeah! <rire> J'étais dans le trou des Gazi. <rire> Ce n'est pas pour rien que Dieu a laissé qu'Élysée marche avec Géazi. Vous suivez <rire> Parce que le temps opportun, Géazi lui-même est parti seul. Il a fait ces choses qui l'ont éloigné seul. Voilà. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. Et vous dites, moi n'ayez pas peur. Vous voilà. n'avez pas moins peur. Tout ce que vous avez écouté aujourd'hui, toute peur qui est sortie de votre corps, je déclare que ça ne rentrera plus jamais. Toute puissance qui a été restaurée dans votre corps, je déclare que cette vertu ne vous quittera plus jamais. Je viens trancher la tête de tout Goliath qui est dans votre vie. Je tranche la tête de tout Goliath, tout serpent, tout scorpion qui est dans votre vie, je les écrase. Je les écrase par cette parole au nom de Jésus. Tu marches dans l'abondance, tu marches dans l'abondance et la protection à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur, tu chasses la peur de ton corps. Il faut écouter la vidéo aussi même deux fois parce que vous allez écouter comme ça, là parce que vous, il y a des gens avec qui vous vivez, des gens qui ont peur, vous vivez tous les jours, donc ils vont, ils vont encore venir mettre l'énergie sur vous. Écoutez ça constamment. Deux, trois fois, ça va vous aider. Voilà. Je vous bénis. Je vous bénis. Je restaure vos multiples devises Je déclare que dans ce mois de mai, vous allez ouvrir vos business. Recevez l'argent. Il y a une dame, l'autre, j'ai fait la prière pour elle. Euh, je crois qu'on a fait un sacrifice d'animal pour elle. Et elle dit... Euh, une amie comme ça lui a dit voilà, elle a apporté le double de, de l'argent d'une voiture. Parce que je suis que elle n'a pas dit le montant, mais j'ai su que c'est la moitié pour acheter une voiture. Parce que euh, deux semaines plus tard, sa voiture s'est gâtée et elle a pris la moitié de cet argent pour acheter la voiture cash. Donc, euh, elle me dit donc qu'une personne, une connaissance l'a recontactée, a apporté une certaine somme d'argent, lui a donné. Et elle vient en Europe. cest que la voiture en Europe, au moins, cash, si c'est cash, c'est au moins 10 000 euros. Donc, la personne a apporté au minimum 20 000 euros, lui a donné. Que lance ton business avec. J'appelle votre argent. Où que ce soit. Où que ça se trouve, j'appelle votre argent. Oui, ceux qui veulent la terre, là, il faut venir. Quand vous, vous allez venir à Doha, vous vous demandez. Il va envoyer pour voir Yaoundé. Vous avez suivi, non. Vous allez mettre ça dans l'eau pour vous laver. N'oubliez pas. Ce sera gratuit. Vous, même vous savez. Tu vas recevoir la terre, si tu veux faire l'offrande, tu donnes l'offrande, mais ce sera gratuit. Il ne faut pas que j'oublie, je, je vais chercher la terre pour venir avec pour vous. Donc je déclare que vous recevez tout argent que le Seigneur a prévu de vous donner, qui avait été retenu en l'air pendant longtemps. Je déclare que vous recevez ça dans cette saison, dans cette période de votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vous fortifie. Je déclare que vous recevez vos visas. Je solidifie votre couple. Les mauvaises langues ne vont plus vous séparer avec votre mari. Je mets l'amour dans le cœur de ton mari pour toi. Je mets l'amour dans ton cœur pour lui. Oui, je chasse les problèmes. Je restaure votre amour, le jar de sucre que vous n'avez pas encore connu dans votre relation. Je mets ça maintenant au nom de Jésus. Oui, je déclare que vous mangez un jar de chocolat qu'on est parti cueillir ça au-dessus du mont Everest. Voilà. Déjà le genre de chocolat du sommet de l'Everest là. Je vous restaure, je restaure les personnes qui ne voulaient pas qu'on les aime. L'esprit de rejet que vous aviez en vous. Je chasse ça de vous maintenant au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de rejet. Je déclare que vous vous ouvrez pour accepter qu'on vous donne. Vous acceptez qu'on vous donne de l'argent. Vous acceptez qu'on vous bénisse. Vous acceptez qu'on vous bénisse. Vous acceptez qu'on vous bénisse. Mmh. Acceptez les compliments. Tout ce que vous avez perdu, que vous étiez censé avoir à, à cet âge-ci, que vous n'avez pas encore eu, je vous le donne au nom de Jésus. Je vous le donne. Je bénis vos enfants. Je déclare que vos enfants ne manqueront pas. Vous ne manquerez pas d'argent pour vous occuper de vos enfants. Vous ne manquerez pas l'argent pour vous occuper de vos enfants. Même si tu es seul, tu t'occupes de tes enfants, je déclare que tu as toujours l'argent. Je restaure la relation de tes enfants avec leur père ou avec leur mère qui était parti. Cet homme qui est parti, qui t'avait abandonné avec l'enfant, il revient. Et quand il revient, j'enlève la haine de ton cœur par rapport à lui ou par rapport à elle. Tu ne te fâches pas avec lui. Voilà. Je mets la paix, l'amour, l'amour. On t'avait gâté avec ton ex. Il a peut-être avancé dans ses relations, mais c'est la personne qui vous avez gâté au départ. Là. Je déclare que vous êtes, votre relation est restaurée pour le bien de vos enfants. Financièrement, il s'occupe de ses enfants maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je viens sceller tout ce que j'ai déclaré sur vous par le sang de Jésus. Ok Je déclare que vous êtes un pilier maintenant. Je déclare que votre force ne peut pas être égalée. Je déclare que vous ne pouvez pas tomber. Je déclare qu'aucune arme que l'ennemi a forgée contre vous ne pourra, être, ne pourra avoir des Je vous guéris opération que vous avez eue et les séquelles de l'opération de sont encore dans votre corps je vous guéris, je vous guéris je guéris ces blessures je guéris ces blessures au nom de Jésus Amen voilà Voilà, je vois aussi une jeune fille ou un jeune homme quand tu étais jeune, il y a un tonton qui devait t'aider la personne a voulu te prendre sous son aile plusieurs fois mais il y avait un esprit de rejet en toi qui faisait que euh, j'ai une fille comme ça la veille, de donc si tu as peut-être prévu que bon, euh, le mois de mars, je vais faire ces papiers, je vais commencer la procédure pour qu'elle parte en Europe, je t'assure que c'est en février qu'elle va partir. Ou elle va voler quelque chose, ou elle va faire un problème, ou elle va... Que tout ce que vous avez fait dans le passé, qui vous a enlevé de vos bénédictions la veille, j'enlève ça maintenant. J'enlève au nom de Jésus. Je déclare que vous recevez pleinement vos bénédictions. Mmh. Recevez pleinement vos bénédictions Amen Bon, passez une bonne journée euh, Prenez les kits hein. Ceux qui ont besoin des kits, la kit fondation euh, Là où on a fait la réunion à là Il y a des kits là-bas Donc euh, si vous appelez en avance On peut, on peut vous donner vous, vous faites signe sur l'un des numéros Comme ça on va prévenir la dame Vous avez vu ma petite soeur là-bas, non. Elle est pure comme vous la voyez, comme ça. Là. Ne partez pas avec vos questions la bas Donc, il y a un y Il a, a là-bas à, à Jouvence. Il y a encore... Il y a les produits là-bas. Vous allez chercher. Et ceux qui ont commandé qu'on doit poster, vous faites signe pour, pour vérifier qu'on vous a posté. Parce que quand on poste, que ce soit par DHL ou par euh, euh, les bus, demandez qu'on vous envoie le ticket d'envoi pour que vous sachiez quand c'est arrivé. Voilà. Les lavages à distance, faites vos lavages à distance. Commandez, vous envoyez votre photo. Euh, je dois faire des lavages encore peut-être mercredi. Oui. On a fait. J'étais au village. On a fait des travaux pour le village. Donc, si vous avez encore euh, besoin d'un travail ou bien lancé de poule quoi que ce soit, faites votre travail parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous vous êtes attaqués, mais certains me fuient carrément. Vous devenez, euh, vous ne parlez pas. Et c'est comme ça que l'ennemi profite pour vous pour vous attaquer. Donc, sortez de votre trou, je vous en prie. Je dis toujours, tu ne peux pas être en France, là-bas j'apparais, bon c'est vrai j'apparais dans les rêves des gens souvent. Mais euh, n'attends pas le jour où au hasard je vais venir dans ton rêve pour te parler, s'il te plaît. Si c'est que tu as un travail à faire, il faut le faire. Fais-le, voilà. Bon, vous passez une bonne journée. Je vous bénis, je vous couvre de bénédictions infinies, ok Que votre, que vous, votre argent soit comme le sable de la mer, qu'on ne puisse pas compter. Que vos bénédictions viennent des quatre coins de la terre, dans toutes les devises, que votre argent se multiplie. J'attends les témoignages pour les devises là où vous, cette semaine. J'attends pour les agents là. J'attends. Ok. Bonne journée à vous.